Nous voilà ensemble pour faire une nouvelle vidéo cette vidéo ce sera pour faire une écharpe une écharpe celle là je l'ai faite dans cette couleur rose avec un fil acrylique sur deux sur deux brins et il se vend au kilo et un autre celui là je l'ai fait avec un fil rainbow baby rainbow c'est un fil qui est euh, fin numéro 4 c'est un fil moyen numéro 4 et il est léger J'ai fait les mesures que j'ai faites, moi j'ai fait 70 cm j'ai fait 70 cm de large sur 2 mètres de long 2 mètres de long c'est un vrai joli point. Est très facile à faire puisque je l'ai je l'ai crocheté avec un crochet numéro 6 et demi un fil 4 et un crochet 6 et demi ce qui fait qu'il est léger il est léger c'est bon pour le printemps les, les nuits fraîches du, du printemps donc euh, voilà de quoi on aura besoin bien sûr de notre fil crochet comme j'ai dit tout à l'heure 6 6 et demi d'une aiguille pour faire entrer les, les fils et puis pour mesurer si vous avez besoin un, un, et un ciseau, une paire de ciseaux. Voilà, on va commencer le, le point. Donc je prends mon fil et on commence. Je vais commencer par faire. Je vais commencer par faire un nœud. Je vais faire le nœud comme ça. Il est très facile à faire et est un très joli point, j'adore. J'ai adoré faire celui-là. Je, euh, je l'ai crocheté pour ma belle-mère. Il est un peu plus lourd parce qu'elle est plus âgée. Et donc, mais celui-là, il est très léger. Il est très léger même parce qu'il est crocheté avec un, un crochet numéro 6. Et ça va rapide. C'est très rapide à faire. Donc on commence, on a dit, on fait notre nœud et puis on commence à faire nos mailles. Pour celles qui ne savent pas, hein, on fait un jeté et on tire une boucle. C'est comme ça qu'on fait des mailles. Donc on va faire ensemble un certain nombre de mailles. Voilà. Voilà, j'ai... Je ne sais pas quel est le nom, mais on va travailler et on va voir. Donc je commence par faire 4 mailles, 4 mailles chaînettes. Ensuite, je fais un jeté et je 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je fais une bride. Je tire une boucle, un jeté. Je laisse, je fais sortir deux boucles, un jeté, et je fais sortir les deux dernières boucles, ça c'est une bride. Ensuite, je fais, ensuite je fais deux mailles chaînettes et je compte, ici j'ai travaillé dans cette maille, j'ai travaillé, donc je compte. 1, 2, 3, 4, 5 dans la sixième, je fais une bride. une deuxième bride je vais faire quatre brides dans la même maille je suis en train de travailler dans la même maille dans la sixième donc je fais quatre brides donc je continue voilà, j'ai quatre brides une, deux, trois, quatre. Je fais deux mailles chaînettes et un jeté. Je reviens dans le même point et je fais une maille, une bride. Je fais une bride, une autre bride. Voilà, j'ai fait. On a laissé 5 mailles dans la sixième. On a travaillé quatre brides deux mailles chaînettes et une bride. Je fais deux mailles chaînettes. Deux mailles chaînettes. <cười> Pardon. Et je, je fais la même chose: une, deux, trois, quatre, cinq. Je saute, je saute cinq mailles. Je vais dans la sixième, je m'introduis et je fais les quatre brides: une, deux, trois, quatre brides. Je fais deux mailles chaînettes, un jeté, et je reviens dans la même maille pour faire une bride. Donc, voilà, je continue ma bride. Donc, on travaille dans la même maille. Une seule maille, on, fait, on travaille. Deux mailles chaînettes. Je saute encore. Une, deux, trois, quatre, cinq, et dans la sixième, je fais un jeté, je vais refaire le même travail. Une, deux, trois, quatre brides, deux mailles chaînettes et je viens dans la même maille pour faire l'autre bride. Donc regardez, on a toujours quatre brides avec une séparation ici par deux mailles chaînettes et une bride. Maintenant ici, il me reste je vais voir une 2 3 4 5. J'ai pas 6 mailles. Donc si vous si vous arrivez comme ça, vous n'avez pas compté vos le nombre de mailles et vous tombez comme ça avec un nombre insuffisant pour faire le motif. Et qu'est-ce que j'ai fait après Je suis venue là à mon point de départ et j'ai défait ici je regarde et je fais comme ça et je défais les mailles en plus c'est très facile à faire par exemple comme ça vous faites comme ça vous allez défaire les, les mailles comme ça, vous n'avez pas un, un reste de maille chaînette qui, qui, qui va pondre. Non, on fait comme ça. Et ça y est, j'arrive là comme ça. Maintenant, si vous tirez, vous allez faire tomber vos mailles. Donc, vous tirez le fil comme ça. Ça y est. Donc, voilà. J'arrive. Hum, regarde. Et c'est ce que j'ai fait. Je passe maintenant. Donc, j'arrive à ma... J'ai fait mon dernier motif. Le dernier motif j'enlève les je fais que quatre mailles que quatre brides dans la parce que tout à l'heure je pensais que j'allais avoir six mailles il me fallait sauter cinq et dans la sixième travailler et comme j'en avais que cinq donc j'ai défait les, les mailles chaînettes que j'avais et celui là devient mon dernier motif et mon dernier motif je, je fais les quatre brides mais je fais pas les deux mailles chaînettes et je, je fais que quatre brides à la fin du rond je fais quatre brides donc je commence mon deuxième rang en faisant quatre mailles chaînettes, une, deux, 3, quatre, quatre mailles chaînettes ou quatre mailles en l'air, hein? et je vais faire un jeté. Je reviens ici dans la première maille, dans la première maille que j'ai là, je m'introduis et je vais faire une bride. Ici, c'est comme si vous aviez une bride représentée par trois mailles en l'air, une maille en l'air. Et puis une bride donc c'est comme ça donc on fait quatre mailles chaînettes et une bride dans la première je vais faire deux mailles chaînettes et je, je, je, euh, je fais un jeté et je vais aller ici regardez mon motif vous, rappelez vous on avait, on avait les quatre brides deux mailles chaînettes et une bride donc moi je m'introduis ici dans ce vide là dans cet espace là je vais m'introduire donc je fais un jeté, je vais m'introduire dans cet espace et faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, mes 4 brides. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Et ensuite je vais faire une bride dans le même espace dans le même espace les quatre brides là je les touche pas Donc, dans le même espace je fais voilà ce que ça donne ensuite je fais deux mailles chaînettes et je vais aller dans l'espace suivant ça on ne touche pas ici on travaille pas on va ici dans l'espace Formé par la bride là et les quatre entre l'espace formé entre la bride la dernière bride et les quatre brides. Donc je vais aller ici m'introduire faire quatre mailles quatre brides encore. Dans cet espace je fais quatre brides deux mailles chaînettes une bride et je je fais deux mailles chaînettes et je saute tout pour aller dans l'espace suivant dans l'espace suivant et je refais le même travail qu'ici. Je vais vous montrer sur. Voilà. J'enlève ça. Puisque c'est route bon. Regardez. Donc voilà. Vous avez vos quatre, vos quatre brides. qui Tout le travail, tout le motif se fait dans cet espace. entre les euh, Dans cet espace entre la bride et les quatre brides. Donc je continue. Je fais quatre brides dans cet espace de maille chaînette, je reviens dans le même espace pour faire ma bride. de mailles chaînettes et, et là, au le début, on avait fait les quatre mailles chaînettes et une bride, donc je vais aller m'introduire. C'est mon dernier motif. Rappelez-vous, on a dit que le dernier motif, on, on fait que quatre brides. Dans le dernier motif, quand on arrive à la fin du rond, on fait que quatre brides. Regardez, donc j'ai fait quatre brides là, comme ici, il n'y avait que quatre brides. On fait ensuite mailles chaînettes et une bride dans la première maille donc c'est ce qu'on va faire je vais faire quatre mailles c'est un rang qui va se répéter je, je fais que répéter avec vous comme ça vous allez le retenir facilement donc vous faites quatre mailles en l'air ensuite une maille jetée pour aller faire une bride dans la première maille Voilà, maintenant je vais faire deux mailles en l'air, les, les, les motifs sont toujours séparés par deux mailles en l'air, pas plus. Donc je vais faire un jeté et je vais aller travailler, on travaille toujours dans cet espace, dans cet espace entre les motifs. Donc en travaillant, il ne faut pas l'oublier. Donc je vais faire quatre brides dans cet espace, deux mailles chaînettes, ensuite une bride dans le même espace. Voilà, j'ai fait mes quatre brides, deux mailles chaînettes, je fais un jeté, je reviens dans le même espace pour faire ma dernière bride. Et en revenant, c'est dans cet espace-là que je vais travailler. Et ainsi de suite. Donc, je vais continuer avec vous un peu. Donc là, j'ai fait deux mailles chaînettes et je me suis déplacée. Dans cet espace je suis partie dans cet espace et là je vais faire quatre brides de mailles chaînette une bride voilà mes quatre brides de mailles chaînette de maille en l'air moi je suis de mailles en l'air et je reviens dans le même espace pour faire une autre bride et c'est un motif qui va aller verticalement et, et c'est très joli à voir donc ensuite une fois fini mon motif je vais faire, je vais séparer les motifs sont séparés par deux mailles chaînettes et comme là j'arrive à la fin du rang je vais faire que quatre brides je me déplace dans cet espace le dernier formé entre, par ces deux brides là Donc et dans cet espace on ne fait que quatre brides on ne fait pas quatre brides deux mailles chaînettes et une bride. Non, on fait que les quatre brides. Ensuite, sur ces quatre brides-là, je fais quatre mailles chaînettes et je reviens dans la première maille pour faire une autre bride. C'est ce qu'on va faire. Vous, le, vous allez le répéter et vous saurez que c'est très, très, très facile. Vous allez vite le retenir. Voilà. Une fois arrivé, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va faire quatre mailles chaînettes. Donc, je fais mes quatre mailles chaînettes 3 4 je tourne mon travail et je fais un jeté pour aller dans la première maille dans la première et je fais une bride voilà ça c'est la, la bride c'est dans c cette espèce là que je, que je vais travailler la fin du rang avec dans quatre brides je, maintenant je sépare ce motif là avec le, le suivant par deux mailles chaînettes, je fais un jeté et je saute tout ça pour aller, je saute tout ça pour aller dans cet espace. Hein, je, je fais mon jeté et je vais aller dans cet espace pour faire mes quatre brides, le, le, le motif qu'on avait travaillé depuis le début. Donc à force de le répéter, il est très facile et vous pouvez finir votre châle maximum même si vous ne travaillez pas beaucoup deux jours hein, pas deux jours continu hein. mais c'est très rapide à faire parce que le crochet le fil il est assez il est moyen et le crochet assez épais donc ça va vite en plus avec et c'est pas léger mais ça tient chaud quand même regardez donc j'espère que vous l'avez retenu et que vous allez avoir le même plaisir que j'ai eu à faire vos châles voilà. Donc je, je finis ce rond. Donc je fais mes quatre brides. Et deux mailles chaînettes. Et une autre bride dans c'était le même espace. Regardez. Même avec un crochet numéro 6. Celui-là parce qu'il est fait sur deux brins. Il est un peu épais, mais pas beaucoup, hein. il n'est pas lourd. Mais celui-là, il est magnifique avec ce fil, c'est le même fil, mais en gris. C'est le même fil, euh, euh, un fil numéro 4, mais il est léger, il est magnifique. Regarde ce que ça donne. J'espère que vous avez aimé, que vous allez aimer faire cette écharpe. Et que vous avez compris mes explications si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez aimé la vidéo un like me fera vraiment plaisir mais merci à la prochaine vidéo inshallah